l'ambiance du mois, euh, enfin tant qu'il va être en cancer, parce qu'après il va passer au lion, donc tant que le soleil est en cancer, eh bien c'est un secteur financier qui est euh, mis au, au premier plan. La façon euh, dont vous, euh, comment dire, c'est pas votre... Euh, c'est pas l'argent que vous gagnez, en fait il s'agit là d'argent qui est produit par votre argent, c'est-à-dire les intérêts de l'argent que vous avez placé, le, le compte commun si vous êtes en couple, les héritages, les donations, enfin tout ce qui est tout ce qui n'est pas votre salaire. Voilà, c'est concerné par euh, cette ce soleil en Cancer. Vous pouvez aussi être sur une vente hein, dans un dans ce contexte astrologique, devoir vous séparer de quelque chose, d'un bien peut-être auquel vous tenez, euh, et on voit ça euh, avec l'opposition entre le soleil et Saturne qui se tient autour du 8 et qui montre qu'il y a un sentiment de perte, un sentiment de frustration, euh, un sentiment d'avoir de, de, de re, à renoncer à quelque chose. Alors, bon ça peut être quelque chose de mineur, hein, euh, je ne sais pas, un, un téléphone, euh, un, un vêtement, euh, comme ça peut être quelque chose de plus important, euh, une maison, euh, une voiture, vous voyez c'est... Euh, on est dans le vraiment... Euh, euh, on ne peut pas savoir vraiment quelles sont les, les proportions que, que cela prend. Mais bon, je dirais que chez vous, tout prend des proportions en tant que Sagittaire, donc... Et comme le Cancer est aussi un signe dans lequel votre planète maîtresse Jupiter est très bien, donc peut-être que vous voyez les choses avec une loupe un petit peu déformante. Donc je vous conseille d'enlever la loupe et de prendre du recul pour avoir une vision assez beaucoup plus nette euh, de la situation parce que il y a quand même votre imaginaire aussi qui en rajoute, euh, qui en rajoute beaucoup. Alors après le 23, le soleil sera en lion et euh, c'est une excellente position pour vous le sagittaire puisque c'est votre secteur de voyage. Mmh. On en vient à Mercure, qui représente vos déplacements, qui représente euh, les choses que vous avez à faire au quotidien, les personnes qui vous entourent, euh, euh, tout ce qui est euh, déplacement. Alors elle va se trouver en Lyon euh, Mercure, euh, là où se trouvera le soleil à la fin du mois, et elle bouge pas. Hein, elle reste dans le premier décan du Lion, donc euh, en bon aspect avec votre premier décan, mais en même temps en dissonance avec Uranus. Donc faites attention au moment où vous allez partir en vacances ou au moment où vous allez aller à un important rendez-vous. Vous euh, voyez n'importe quel moment où, où qui est de, de nature mercurienne, c'est-à-dire rendez-vous, échange, contact, déplacement, etc il peut y avoir un imprévu, ça peut être ou reporté, ou alors vous allez euh, vous-même être obligé de reporter, ou euh, vous allez oublier un papier important, euh, ou euh, vous n'aurez pas à temps un papier dont vous avez besoin, enfin bref, vous voyez, ce sera une petite contrariété, ce ne sera pas énorme, étant donné qu'Uranus n'est pas en dissonance avec vous, hein, donc euh ça c'est quand même important, mais voilà, ça va être à mon avis des détails hein, de cet ordre qui vont, euh, qui vont un petit peu vous contrarier. Après le, le 20, euh, mercure étant rétrograde, elle va se retrouver en Cancer, donc dans ce secteur d'argent, mais c'est le 3e décan qui sera concerné à ce moment-là, alors que euh, bon, avec euh, par exemple l'opposition Soleil-Saturne, c'était le 2e décan hein, qui était concerné. Là, c'est le 3e décan qui va recevoir des influx de mercure, mais des influx, déjà elle sera rétrograde, en plus de ça dans un signe d'eau, vous pensez bien qu'elle n'a pas énormément de pouvoir hein, en ce qui vous concerne, vous aimeriez bien avoir le pouvoir dans les discussions, euh, pouvoir euh, imposer vos idées, mais vous aurez affaire euh, face à vous à des gens qui seront trop dans l'émotion, et euh, vous vous pourrez pas, parce que vous vous débrouillez mal avec euh, les gens qui sont comme ça, émo émotifs, euh, ça n'est pas votre truc. Euh, euh, mieux vaut euh, attendre un petit moment et revenir à la charge quand ils seront euh, plus, euh, vous voyez, dans la discussion, euh, raisonnable on va dire. On en vient à Vénus, votre planète d'amour, Eh bien oui, elle se trouve aussi en Cancer, donc euh, elle n'est pas euh, dans un signe euh, où euh, vous allez pouvoir euh, exprimer votre enthousiasme, vos élans, euh, non, c'est un signe, euh, Vénus en Cancer, elle est romantique, elle est sensible, elle est imaginative, elle est euh, un peu fleur bleue, et euh, bon, je ne suis pas sûre qu'en tant que sagittaire, vous aimiez vraiment euh, ce qui est un petit peu, ce que vous trouvez à mon avis un petit peu en. Mais bon, alors il va falloir vous y faire. Hein. Euh, C'est peut-être votre partenaire qui sera comme ça qui attendra de vous, un petit peu plus de romantisme, un petit peu plus de d'attention, hein, tout simplement parce que euh, vous le Sagittaire, vous êtes un vrai courant d'air. donc euh, souvent bah, vous, vous passez euh, vos... Euh, vous ne restez pas, ou alors quand vous êtes là, vous avez la tête ailleurs. Euh, ce qu'il faudrait avec cette euh, Vénus, c'est euh, que votre partenaire vous rende jaloux, comme ça vous seriez un petit peu plus euh, euh, fixé sur lui ou sur elle, et c'est peut-être ce qu'il où elle va avoir l'intelligence de faire, surtout quand Vénus sera opposée à Saturne, c'est-à-dire entre le 14 et le 20 du mois, il est possible que votre partenaire essaye justement de vous rendre jaloux ou de vous faire peur, pour que vous soyez un petit peu plus attentif. Hein? Donc donnez-lui ce qu'il ou elle vous demande, soyez rassurant, vous n'êtes pas toujours quelqu'un de rassurant hein, sur le plan euh, euh, dans, dans une relation, même, même si vous êtes marié, même si euh, euh, vous êtes sérieusement en couple, vous, je vous dis vous êtes un courant d'air, euh, le vrai Sagittaire, hein? je ne parle pas si vous avez un ascendant Taureau par exemple ou Vierge, vous ne serez pas comme ça, mais euh, bon le vrai Sagittaire c'est euh, bon, on, on va ici, on va là, on bouge, on fait ceci, on fait cela et on n'est pas dans l'instant euh, amoureux, enfin c'est rare quoi. On va terminer avec Mars qui est en très bonne position, puisqu'elle est en Lyon, euh, donc euh, premier décan, deuxième décan, euh, elle va faire à peu près tous les décans, et euh, bah, c'est son, son passage dans le premier er décan, donc les premiers jours, euh, les 15 premiers jours du mois, qui va être un petit peu délicat, puisqu'elle va être en dissonance avec Uranus. Alors encore une fois, Uranus n'est pas en dissonance avec vous, donc ça va peut-être pas avoir du tout le même effet que sur le lion ou sur le scorpion par exemple, mais il y a de l'imprévu dans l'air, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, il y a, euh, bon ça peut être une une révolte, quelque chose qui vous révolte, ou des gens autour de vous qui se révoltent. Je dis pas que c'est la révolution, mais quand même, hein, Mars et Mercure, là, euh, il va y avoir, euh, je ne sais pas si c'est autour de vous probablement, hein, ou dans le pays où vous serez en vacances, faites attention, n'allez pas dans des zones qui pourraient être euh, potentiellement euh, dangereuses. Hein. Euh, il, faut, il faut beaucoup vous méfier, je sais que vous aimez partir à l'aventure et que c'est vraiment quelque chose qui, qui fait partie euh, hein, du Sagittaire, mais euh, bon, euh, avec ce Mars en plus de ça, vous serez vous aurez le du feu hein, qui va couler dans vos veines, vous serez vous aurez envie de vous colter euh, à, à des à parfois même de vous mettre en danger et ça ne vous dérangera pas! Hein vous aurez une énergie vraiment débordante et bah, l'envie de d'aller de l'avant. Alors vous pouvez aussi faire de la compétition sportive hein, par exemple avec ce Mars en Lion, et bon, vraiment y mettre toute votre énergie, et Dieu sait que vous en aurez hein, avec euh, cette configuration, elle vous donne une très forte énergie, mais simplement Bon, le fait que Mars soit en dissonance avec Uranus, eh ben, les choses ne se passent pas comme euh, tout à fait, hein, comme vous l'aviez euh, prévu. Il faut vous attendre, peut-être euh, un changement de direction, un, un, un virage, ou je ne sais pas, vous voyez un imprévu euh, quelconque. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu,